Le collectif lausannois Autrement ça va propose du 21 avril au 21 octobre une série d'événements sous le thème Au nom du profit, tout est permis. Les visionnautes étaient à la soirée d'ouverture. À l'origine de cette programmation, il y avait. D'une part, l'idée de rendre plus visibles nos espaces de débat, mais également de réagir à une situation qui nous touchait tous et qui devient de plus en plus intolérable. C'est justement toutes ces activités transnationales qui ne tiennent aucunement compte en fait, des droits sociaux, environnementaux, humains. Le collectif Autrement va regroupe quatre lieux associatifs lausannois et diverses associations qui gravitent un peu autour de ces lieux. Il euh, y a l'Espace Dickens où nous sommes aujourd'hui qui est un lieu qui regroupe plusieurs associations qui se trouvent dans ces, dans ces bâtiments dont le VVF, dont la Fondation Charles Léopold Meyer, la Déclaration de Berne. Il y a Alliance Sud qui est la Communauté de Travail des œuvres d'Entraide Suisse, la Maison de Quartier Souguerre, qui est une maison de quartier qui se trouve aussi au centre de Lausanne, et le Centre Socioculturel Pôle Sud qui se trouve au flanc. Ce soir, on a un film euh, des yes Man, qui sont des activistes euh, qui utilisent la dérision pour montrer les impasses du système capitaliste. Dans ce pays-là, ce n'était plus que des gens au cœur fermé. En introduction, on a un compte, parce que, en parallèle du programme commun, on lance un, un appel à compte, compte utopique, pour imaginer un monde où les multinationales auraient un autre rôle. La date du 21 avril coïncide également avec les un an du lancement de l'initiative pour des multinationales responsables, portée par 77 organisations de la société civile et qui a déjà récolté 140 000 signatures. Elle demande que les entreprises qui ont leur siège en Suisse incorporent le respect des droits humains et de l'environnement dans toutes leurs activités à l'étranger à travers un devoir de diligence. Et si elles ne respectent pas ce devoir de diligence, elles auront à répondre des dégâts qu'elles ont commis à l'étranger devant les tribunaux suisses. Donc ça, c'est le mécanisme de contrôle qui est en fait une responsabilité civile. Ce qu'on voit en fait en Suisse, c'est que les mesures volontaires, elles ne suffisent pas. On a eu une étude récemment de Pain pour le prochain et d'Action de Carême qui a montré qu'il n'y a que 11% des entreprises suisses qui ont une politique de droit humain qui fait référence aux principes directeur sur les entreprises et les droits humains de l'ONU. Et il n'y a que 60% des entreprises suisses qui ont une politique de droit humain tout court. Donc on voit bien que même si on a des initiatives volontaires qui visent à minimiser un petit peu l'impact que ces entreprises ont sur le terrain, en fait elles ne suffisent pas et elles sont très petites. On espère que les efforts de récolte vont quand même continuer pour qu'on puisse avoir la plus grande part de Suisse et de Suisses qui signe cette initiative qui est cruciale. Bye. Wow.